Soit tu vas insulter quelqu'un d'autre. Hmm, dommage, je pensais que je trouverais quelque chose de spécial. Plus grand, plus grand Tu l'as vu non Cette chose n'a fait qu'une bouchée de notre bateau. Ninjago réinitialisé. Le concept resta exactement le même. J'arrive même pas à croire quand on est là. Ninjago, les 10 ans du Spinjitzu. Le documentaire. Le Spinjitzu sacré. En 2021.